Good morning, allez, aussi nous vous souhaitons aujourd'hui le lundi matin avant de dire que vous avez mazal. que vous avez dit si vous avez vous vous vous je reprends un petit point qu'on a évoqué déjà plusieurs fois que lorsqu'un homme se marie avec une femme, il s'engage que. En cas de décès, il lui donnera un billet de 200 000 pour qu'elle puisse aller refaire sa vie. Repartir vivre, s'entretenir quoi, normal. Maintenant, ça c'est tout pas qu'il s'engage à donner. Mais à part ça, il s'engage en plus il que tant que la femme désire rester vivre dans la maison de son mari défunt, que tous ses biens sont engagés à la nourrir, et à la blanchir, et à la loger, sans qu'elle puisse, sans qu'elle qu diminue de son capital. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, elle, mais tant qu'elle ne va pas s'intéresser à se remarier avec quelqu'un d'autre, ou se remarier concrètement, on n'a jamais que Que, Donc par exemple, maintenant Yaakov décède, il laisse Léa. Léa continue à vivre maintenant dans la maison de Yaakov, sur le compte des fils de Yaakov, même si c'est des fils d'une autre femme, ils devront, sur son, ils devront la loger et la nourrir dans cette maison-là. Donc tous les mois, ils vont lui donner une petite pension pour qu'elle puisse aller acheter à manger, on en s'entretenir, avant les fêtes, acheter un petit vêtement, et ainsi de suite, avoir un petit peu d'argent de poche. Ok C'est les engagements. Et Léa décide de vivre comme ça pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans. On lui donne tous les mois sa pension. Après 8 ans, Léa décide que maintenant ça y est, finalement, elle va refaire sa vie jusqu'à quand elle va rester à pleurer jusqu'à 120 ans. Elle va refaire sa vie, elle est encore jeune. Et elle veut maintenant s'intéresser à se remarier. On va lui dire, ah oh, tu te remarier tu quittes la maison, on te donne maintenant tes 200 000. On va rien diminuer de tout ce que tu as utilisé. Parce que tant, tant que t as, t as, t as, tu voulais rester dans cette maison-là, elle était la veuve de Réhouven, de Yaakov, on lui laisse, tu restes, elle reste la veuve de Yaakov. Dès qu'elle décide de son mari, c'est fini, c'est plus la veuve de Yaakov, c'est une femme maintenant qui doit refaire sa vie. Donc on lui donne maintenant le, le, le cachet, qu'elle les 200 000 qu'ils ont engagés à lui donner. D'accord Pour le moment, tout va très bien. On va s'intéresser dans notre Mishnah à savoir combien de temps peut durer cette situation-là. S'il y a une situation comme ça, et il y a aussi une autre situation aussi qu'il faut savoir, c'est que finalement, si elle a décidé maintenant de repartir chez son père pour éventuellement se marier, elle reste là-bas, elle reste là-bas, mais elle réclame toujours pas sa Donc tant qu'elle est là-bas, on lui, ne on lui, on lui doit rien. Euh, on, lui doit, on ne lui donne plus à manger. Maintenant, en théorie, on doit lui donner les 200 000. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne vient pas les réclamer. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Les tomumes sont là, continuent à vivre, elle ne vient jamais réclamer. La question est de savoir maintenant jusqu'à combien de temps une femme, une veuve, peut réclamer l'actuva. En théorie, juste, je précise une notion simple. Il n'y a pas un Chokit Yashnout, il y a une loi en Israël, je ne sais pas exactement dans quel cadre elle est dit, mais Chokit hein, des, des vieilles dettes, on ne peut pas ressortir des vieux dossiers qui datent d'il y, y a 10 ans ou il y, y a 20 ans. Dans la Torah, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je vous ai prêté, si je vous ai prêté de l'argent il y a 60 ans et je n'ai jamais réclamé, et on est sûr et certain que vous n'avez jamais payé, pas du coeur sur ça, je viens après 60 ans, je dis ah, « tu, tu me dois 10 000, rendez » Et vous devez me les rendre. On ne va pas dire « Ah, mais où t'étais pendant 60 ans, t'as pas réclamé. » C'était une bêtise, c'était dommage, c'était ce que vous voulez. En tout cas, ça n'annule pas une dette. Dans va c'est pas comme ça, il y a un petit détail qui n'est pas comme ça, il y a une marquette, marque dans quelle tête figure précisément, une marquette marque que euh, deux avis... Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la femme, elle vit dans la maison du mari défunt, et le cas de figure où elle est partie dans la maison de son père. Il va y avoir une notion de 25 ans qui va apparaître, et la marque le elle est de savoir ce que 25 ans, c'est si elle est restée dans la maison du mari, mais si elle est repartie chez son père, elle pourra réclamer pour l'éternité. Ou au contraire, non Tant qu'elle est dans la maison du mari, elle pourra réclamer pour l'éternité. Si elle est partie dans la maison de son père, elle aura 25 ans. C'est le deux avis qu'on a dans le Mishnah. Et chacun, il va justifier ça différemment. Regardez. Tant qu'elle est Tant elle est, si elle est partie dans la maison de son père, elle est repartie vivre chez son père, Govak tu olam. Elle pourra réclamer Saktuva, le olam, pour toujours, même après 45 ans. Elle va finalement dire, ouais, je ne vais pas réclamer, pourquoi je ne vais pas réclamer Je ne sais pas pourquoi je vais pas réclamé. J'avais honte de réclamer, j'aime pas faire, mais là, ça devient trop dur de vivre sans argent, donc je réclame. Elle a le droit et on lui donne. Par contre, bevet Par contre, tant qu'elle est dans le reste, dans la maison de son père, de son mari, alors, des Rameshanim, elle ne pourra réclamer Saktuba que pendant 25 ans. Elle ne pourra rester la veuve de réouven que pendant 25 ans. Mais après 25 ans, c'est fini. Les tomimes lui disent, allez maintenant, tu repars, on ne te doit plus rien. c'est assez original parce que si ça dure pendant 24 ans, alors elle pourra réclamer les 200 000. Et c'est tout. Mais après 25 ans, elle devra renoncer à Saktuba. Pourquoi et la mission, donne une raison assez originale, c'est ⁇⁇⁇ Parce que finalement, vous savez, lorsqu'on vit dans une maison, en théorie, en théorie, sur le papier, ma femme, c'est une petite voleuse. Parce que tout ce qui est dans la maison, ça m'appartient. Je me suis engagé à moi à lui donner à manger, à la nourrir, tout ça. Mais des fois, il y a quelqu'un qui tape à la porte, qui réclame un peu d'argent, elle lui donne. Une voisine qui lui demande du lait, elle lui, donne un, elle lui donne un litre de lait. Mais ça m'appartient. Je ne lui ai pas permis de faire ça à ma femme. En théorie. Mais seulement, je suis mochel, je lui pardonne, je la laisse, c'est pas grave, finalement. Ça, c'est vrai, mais malgré tout, lorsque c'est la veuve qui vit sur le compte, la veuve, maintenant, c'est la, la veuve, elle reste dans la maison du mari, et elle dirige le, la maison, elle fait à manger pour tout le monde, et aussi la voisine continue à venir réclamer. Des fois c'est un litre de lait, des fois c'est ça, des fois c'est ci, des fois... Et puis finalement, on estime qu'au bout de 25 ans de vie dans la maison, c'est sûr qu'il y a eu des pertes, de quoi payer la touva entièrement. Ok Ça, c'est la vie de Rabbi Meir au nom de Rabban Juman de C'est pour ça que selon lui, donc la femme, si elle va vivre chez son père, elle quitte maintenant la maison de. Alors elle pourra clamer pour toujours sa dette. Il n'y a aucune raison de dire qu'elle a annulé la dette. Mais si elle reste dans la maison du mari, au bout de 25 ans, on va dire écoute, logiquement, <coughs> pardon, logiquement pendant 25 ans, c'est sûr que tu as consommé de trop, euh, trop d'extra, et c'est sûr qu'il y a de quoi couvrir ta touva. Salut, on ne te doit plus rien, d'accord Ça c'est la vie de revivre, mais Chami, mon frère, Chami, ils disent tout le contraire. Tant qu'elle est dans la maison de son mari, elle pourra récupérer sa que tu pour quelle raison parce que, parce que le mari s'est engagé à la nourrir, et on craint pas qu'elle a trop utilisé, ou bien que le mari, il est complètement mouchel sur les petits à côté, c'est la, la nature d'être mouchel sur les petites dettes, on ne va pas lui cumuler pour nous sortir une ardoise au bout de 25 ans, que finalement, hey, « Eh, ici, tu m'as pris un lit de lait, ici, tu m'as pris un lit de truc, ici, tu as fait ça, et ici, tu as fait ça. » et. Ouais, on ne fait pas des comptes comme ça, des comptes apothicaires. Et donc, on, elle pourra finalement, même après 35 ans, même, dire « Allez, maintenant, je quitte la maison du mari, payez-moi mes 200 000, on le paiera les 200 000. » Par contre, « quand bebetta via » n'est pas content qu'elle est partie dans la maison de son père. Ah, et pire que ça, ouais. Ouais, ça, là, ça suffit déjà. Par contre, ouais. contre qu'elle euh, si elle est partie dans la maison de son père, alors là, on lui dit, écoute-moi, tu n'as que 25 ans pour venir réclamer ton dû. ces 25 ans, on va supposer que, en réalité, tu as été mort à la dette. tu as pardonné la dette. Tu t'es dit, tu aucune raison, tu n'avais aucune raison de ne pas venir réclamer ta dette, en fait. Il n'y a pas de honte, il n'y avait pas lieu d'avoir honte, il n'y avait pas lieu de quoi que ce soit. Pourquoi tu n'es pas venu réclamer c'est sûr qu'en fait, tu te dis Allez, je leur pardonne ». Et une chose de sûre, il faut savoir, une fois qu'on pardonne une dette, on ne peut plus la réclamer. Et donc c'est sûr qu'en fait, si tu n'es pas venu réclamer, c'est que tu as plusieurs fois songé à pardonner et à effacer la dette, et tu as réellement effacé l'ardoise. Au bout de 25 ans, on est sûr que tu l'as fait, et donc tu ne pourras plus réclamer. Et de ce fait, meta, si elle décède, Yorch a autre situation en fait, en réalité, qu'une euh, femme, une veuve qui décède, elle avait maintenant des héritiers d'un autre mari, par exemple, Maintenant, ils héritent leur mère, eux. Ils vont voir les héritiers du premier mari. Ils vont lui dire écoute, maintenant vous devez la K'touba pour leur mère. Et ils vont la récupérer. Parce que c'est un duc que les états devaient à leur mère. Donc maintenant, ouais, je reprends. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Yaakov, il, il s'est marié avec Léa. Léa, elle avait des enfants, des garçons de l'extérieur. D'un autre mari. Yaakov, il avait des enfants aussi d'une autre femme. Il avait sa et Léa, elle avait d'autres enfants d'un autre mari. Quand Yaakov décède, Léa, elle a le droit de réclamer sa que de, de, de, des enfants de si Léa décède, les enfants de Léa vont venir réclamer les des enfants de Yaakov, vont les venir réclamer la Touba. donnez-moi ce que vous deviez à notre mère. D'accord aussi, on leur donne aussi que 25 ans, pour la même raison qu'après euh, 25 ans, si elle n'a pas réclamé, c'est qu'on suppose, qu suppose que la, la dette, a été effacée aussi. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.